Donc, en fait, l'idée, c'est de, de ce modèle d'affaires, et eh bien, qu'on le, on le, on le décrive, on, on, le, on y pense, et ça permet effectivement de raffiner un peu son idée, de, de, de, de, de confronter, et ça, c'est le, le, le, généralement le, le, le travail, du, le travail du, du, de, de l'équipe de management, c'est de confronter cette idée pour essayer d'avoir des business models qui soient les plus précis possibles et les plus réalistes possibles. Donc on va construire ces blocs, on va décrire ces idées, là je vais passer un peu plus vite sur les, sur les différentes slides, parce que c'est quelque chose, encore une fois, hein, quand vous faites de la formation start-up, le cadre est là, d'accord, et euh, vous pouvez passer un cadre en quelques minutes en balayant comme on le fait aujourd'hui, simplement pour faire une, une, je dirais une, un partage et euh, un début d'initiation. Vous avez une initiation où vous pouvez passer plus de temps parce que, que vous avez expliqué, et puis vous avez de réels modules d'apprentissage qu'on peut le faire dans les, euh, dans les incubateurs d'entreprise, où là on va aller au fond des choses pour aller euh, le plus loin dans une granularité fine qui finalement vous ben, euh, permettra d'être le plus sûr en fait, dans cet environnement de changement. Voilà. Et en fait, ce, ce, cet outil est appelé le business model Canva, a été développé par Osterweiler, qui est un, qui est un économiste, un chercheur suisse, euh, qui a dit ben voilà, c'est quelque chose sur lequel on peut, on peut travailler justement pour savoir comment structurer euh, et organiser euh, la valeur, le fait de, de récupérer cette valeur et euh, organiser le, le, le, la start-up autour de ces neuf blocs et de ces neuf éléments.